Bien, bonjour euh, la nation, bonjour la Guadeloupe. A commencer que tout le monde caille bien, nous hein, en Guadeloupe. La Guadeloupe, ce petit petite terre, cette, cette île qui est là, et où le peuple prie. On est quand même un peuple spirituel. Je dis bonjour aux différents pasteurs, je dis bonjour euh, les pasteurs que je connais, je dis bonjour vraiment à tout le monde. Mais je dis aussi bonjour au pasteur, à les au pasteur Login, à la Sœur Annie et à différentes servantes. Je dis bonjour aussi à ma famille, à ma famille qui, aujourd'hui, ont ce témoignage devant eux. Qui, un homme qui, qui était d'une manière vraiment dans le monde, complètement, je dirais, qui marchait à côté. Mais Dieu sait nous mettra pas. Je dis bonjour à mes enfants, je dis bonjour au groupe tant de Réveil de la postérité, à Paul-Pierre. Bonjour à aux différentes sœurs qui, qui sont à la postérité, ma, sœur Maggie, la sœur Magui, la sœur Guiguette. Je dis bonjour à toute la postérité, hein, à sœur Claudine, je dis. Au moins qu'ils tiennent parce que c'est très dur, mais Dieu parle de la prière aujourd'hui. Mais je dis bonjour parce que je te dis de prier pour les siens. Priez pour les siens parce qu'il y a beaucoup qui ont besoin de guérison Et ceux qui ont besoin de guérison Ils doivent passer par la prière On ne peut pas avoir la guérison Si on ne passe pas par la prière et On ne peut pas avoir la foi Si on ne passe pas par la prière ce demande qui est une demande très forte Le temps de réveil de la postérité C'est une église très simple Mais qui est, marche dans l'unité Mais qui marche dans la simplicité ce ne peut plus parce que tu ne peux pas témoigner. C'est Dieu qui va témoigner pour toi. Je ne témoigne en rien, c'est Dieu qui témoigne de ses œuvres. Et le Fils qui dit, je suis à l'œuvre. Mon père est à l'œuvre, vous devriez être à l'œuvre. Mais là, c'est ce qu'il dit. Troisième élément, il dit, vous devriez être à l'œuvre. Et on a besoin à ce moment-là de vraiment de transgresser comme les Philistins le faisaient. Mais voici aujourd'hui. Nous sommes réunis. Nous sommes sur ce plateau Afin de prier pour les siens De prier parce qu'ils ont besoin de prier De prier parce qu'ils ont besoin d'entendre Regarder Moïse et Josué De prier pour leur postérité Mais ceux qui ont besoin de guérison, Le temps de réveil de la postérité C'est ce moment Où Vraiment où se trouve Dieu a choisi L'arbre de vie qui est l'éternel, éternel, éternel, éternel d'éternité en éternité. Et les sarments. Elle dit, tout sarment qui ne porte pas de fruit sera retranché mmh. et jeté dans le feu, dans la génie. Mais aujourd'hui, nous, nous venons. Si nous sommes ici présents parce que c'était le temps de Dieu, on ne choisit jamais. Oui, on a programmé, on n'a pas programmé. Ça, c'est l'intelligence des hommes. Rechercher une intelligence d'un renouvellement qui appartient à Dieu, mais avec beaucoup de temps d'humiliation devant sa face. Recherchez surtout de comprendre à travers sa parole qui est la Sainte Bible. Quand il parle de la Sainte Bible, il n'y aurait jamais eu de place pour écrire le mot sainteté. Nous voulons entrer dans ce pardon car on te dit « Priez simplement ». Alors les peuples de la désigal des saintes de Marie-Galante, dans Bertrand, de Bastère, de Capestère, de tout le continent, Saint-Martin, le continent. Ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin d'être restaurés, nous sommes, par ce, ce commandement, par l'autorité de Dieu, à votre disposition. Et aujourd'hui, nous avons eu cet endroit, cette église, ce lieu, Choisis même peut-être par l'éternel. Je ne dirais pas peut-être choisi par l'éternel. Parce que là, je parle naturellement. Mais voici ce moment de prière. Ce moment de prière est la postérité. Tu faut lire comment quand tu es dans le désert, comment il crie à l'éternel qui est David. Mais quoi cet exemple. Toi qui es dans le désert, pourquoi ne cherches-tu pas d'abord sa face avant de chercher la face des hommes Pourquoi veux-tu aller rechercher une restauration des hommes, non la restauration de Dieu Mais c'est une idolâtrie. Dieu ne peut pas entendre ta prière. Si tu demandes à l'Éternel, il mettra travers ta route l'ange de l'Éternel à pouvoir restaurer, te restaurer et t'amener dans ce restauration afin d'entendre ta voix, la voix qui crie dans le désert, mais la voix Amen. qui crie dans ce moment, les extrémités de la terre, la voix où ce cœur est abattu. Et le frère va lire ce verset-là, qui nous dit de prier, même en fuyant, crie, crie, il te répondra. Vas-y, le premier verset. Alors il dit, « Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. » Sois attentif à ma prière. Si tu cries vraiment à l'Éternel, si tu cries avec ce cœur au cesser, il entendra ta prière. Si tu cries avec une détermination, ce qui dit la foi, c'est une ferme. Au hébreu 11, avec hébreu 13, c'est la persévérance. Avec cette ferme, écoutez bien, avec une détermination. Si tu cries à l'éternel, il te répondra. là. Comment Dieu peut te répondre Pourquoi il parle es dans la faiblesse Pourquoi il parle, il dit au commencement, était, Dieu, Dieu était la parole. Et Dieu était la parole, tout a été fait par elle, rien n'a été fait sans elle. Ce qui a la j'ai envoyé mon Fils unique, car j'ai tant aimé le monde. Il te répondra. C'est pas en passant de cette Église à cette Église. Crie à l'Éternel. Parce que l'Église, c'est une formation d'unité par la foi et qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Amen. L'Église, c'est ça. Et regardez comment David... David du bout de la terre, je crie à toi le cœur abattu. Mmh. Tout cœur est abattu. Mais crie à l'Éternel. Crie dans cet instant. Crie dans ce cœur abattu afin dans cette faiblesse s'accomplit sa puissance. Amen. Et là, il dit, l'Éternel, car tu es pour moi un refuge. Un refuge. Une tour. de l'ennemi, mais l'ennemi qui est devant toi, afin que tu cries. Mais ne crie pas par ta chair et par ton intelligence. Alors cela là défini. Mm -hmm. Comment peut-on prier? Si la chair prie, ce n'est pas une prière qui est instaurée à Dieu. Si la chair est en train de prier, c'est ton intelligence. Si la chair est en train de prier, ça devient l'ego. Et c'est par la chair que celui qui est le ténèbre, qui, qui est Satan, qui rentre. Mmh. Quand on devine entre la chair et ton esprit, ton esprit n'a pas de force, mais l'esprit de Dieu, à ce que tu ne vois pas, mais te donne et te laisse ce moment de 15-25% de liberté, du bout de la terre, je crie à toi le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, que je ne puis atteindre. David dit, mais lui-même ne peut pas l'atteindre. Conduis-le. Parce que David s'affaiblissait devant la puissance de son Père. Amen. Tu veux prier, mon frère, ma soeur. Cette famille qui veut prier et qui cherche Dieu. Mais il te dit dans le psaume 61, cela te dit, je fais le psaume 27, je fais le psaume 23. Ce n'est pas les psaumes qui prient. C'est trois que Dieu appelle, c'est pas les sommes, le somme de David, le somme de 23, les, même pour le jeûne, le jeûne de Daniel. Daniel n'est plus là. C'est l'exemplarité d'une vie que Dieu te donne. Maintenant, c'est ton tour. C'est l'exemple de, de, de, de Jean-Claude, c'est l'exemple de, de, de, de Pierre, c'est l'exemple de, de, de, de Luc. Il y a un exemple qui est trois même. Mais recherche d'abord cet exemple. Femme, homme, regardez un cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Est-ce que David a pu, a pu atteindre par lui mmh. Le rocher qui ne peut pas atteindre, comment veux-tu rentrer et rester au pied ou atteindre le pied de Jésus Amen. Si le Père Tout-Puissant ne donne pas cet ordre, c'est parce que c'est lui le commandement. C'est lui qui donne le commandement. Parce que la parole relâchée, dans le livre de Genèse, qu'est-ce qu'il dit il dit « Voici la terre, l'abîme. » Dans le livre de Genèse, pourquoi il développe cela Lise pour moi le livre de Genèse. Où il explique, parce que tout est dans la parole, Genèse 1. Alors il dit au, au commencement, commencement Dieu créa les cieux et la terre La terre était informe et vide Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux Il y avait cette abîme qui est là Et il continue il dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut La lumière soit et la lumière fut David dit dans sa prière, dans ce moment où il est en train de fuir le fugitif, les ennemis sont après lui, les ennemis qui sont après quoi Regarde, il dit mon cœur est abattu, conduis-moi qui est-ce qui conduit David Est-ce c'est -ce est sa chair Est-ce est sa volonté Celui qui conduit David c'est l'éternel lui-même, sous ce rocher qui est son fils unique qui est Jésus alors vous pensez mes frères et soeurs si tu ne cries pas à Jésus, si tu ne cherches pas la vérité, dans tes moments de détresse, ta prière ne pourra être exaucée. Tu ne pourras pas être exaucée. Mm -hmm. Quand tu dis, exauce ma prière, au éternel, ô éternel, Élie qui dit, dans le, livre de Roy, dans le livre de Samuel, il dit, ô éternel, pourquoi il parle et il crie et il rassemble le peuple contre les faux prophètes. Mais Dieu, contre tes ennemis, ce sont les faux prophètes. Aujourd'hui, tu as besoin de guérison. Tu as besoin de guérison. Passe par l'Esprit de Dieu. Écoute mon frère, écoute ma mère, écoute mon père, écoute ma soeur. Tu as besoin de guérison. Et David qui criait, car tu es pour moi un refuge, car Dieu est ton refuge, Jésus est ton Refuge et ton refuge passe par lui, mais cela ne se fait pas par lui-même parce que je ne puis moi-même, je ne puis moi-même atteindre ce rocher. Si vous comprenez un bon français, vous comprenez, que famille moi qui créole, vous-même, PGP, atteindre rocher-là si le commandeur, celui qui nous donne et qui donne ses commandements, et qui nous fait grâce ne donne pas cet ordre. Tu ne vois jamais atteindre le rocher qui est la présence de Jésus. Amen. Et beaucoup l'ont vu. Et il y a plusieurs témoignages. Un jour, on vient sur ce plateau parce que des témoignages. Parce que te dit, ni par cette force, ni par la puissance, seulement par son esprit. Rechercher. Et là, il te dit, car tu es pour moi un refuge de toute force. En face, une toux forte, ce mur, plus blanc que blanc, est train devant toi, que tu ne peux point l'atteindre. En face de l'ennemi, ton ennemi est devant toi. Continue à crier à l'éternel, continue à parler à l'éternel, continue à prier. Et regardez, il te dit, dans le verset 6, 43 3 Oh Dieu, tu exauces mes voeux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Amen. De ce, mais la meilleure, c'est la meilleure, l'arme le plus fatale, l'arme le plus radicale, l'arme vraiment que personne sur terre ne peut atteindre et ne peut rester devant cette arme. L'arme, c'est la parole de Dieu. Le feu, le feu qui ne s'éteint point, le feu qui ne s'éteint point et qui consume tout feu que l'homme a mis sur terre, que l'homme essaie d'y mettre. Il consume par cela, car cela ne se fait pas sans la foi. Regardez pourquoi David, dans sa foi, la foi de David est tellement inébranlable et David recherche seulement l'éternel. Pourquoi veux-tu aller vers l'autre? Pourquoi veux-tu aller vers d'autres Ne sois pas hypocrite. Ne viens pas, et en disant l'Éternel, parce qu'il connaît ton dieu mmh. Tu veux prier, voici l'Éternel envoie ses serviteurs, accompagnés des anges, car en eux, l'Esprit de l'Éternel y réside. Mmh. Tu veux prier on peut prier pour toi. Tu veux prier. Tu as quel que soit le problème, mais c'est Dieu qui fait les choses. Même si nous, nous voulons faire. Mais Dieu, il te dit trois oh Dieu, tu exauces mes vœux. C'est lui qui va exaucer tes vœux. C'est lui qui va donner l'héritage de ce que ton nom ajoute des jours aux jours du roi, que ces années se prolongent à jamais. Mais c'est lui qui ajoute les jours pour toi. Mm -hmm. Car en craignant Dieu, en marchant avec Dieu, parce que l'homme veut marcher pour lui, fais la prière. Mais la prière d'une simplicité, ce n'est pas la prière de nous. Non, ce n'est pas une prière. Une prière qu'on cherche, qu'on est en train de prier inexorablement sans cesse, en disant une prière personnelle. Et tu parles que côté de des enfants. Oh, Dieu te demande une chose, de prie pour les siens. Et quand tu pries pour toi, ça veut dire que tu pries pour l'autre. Mm -hmm. Parce que nous sommes faits à son image. Alors mes frères et sœurs, nous devrions prier, vous devriez prier. Le temps de réveil de la postérité peut prier aussi avec vous. Nous allons marcher comme un seul dans ce membres, en demeurant en lui et vous allez voir la gloire de Dieu. Vous connaissez le numéro de téléphone, nous sommes avec vous, nous sommes là. Nous marchons d'après l'Esprit, d'après ce que l'Esprit de Dieu nous donne et ce qu'il développe en nous. Parce que David parle de lui, mais pas de lui, de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Avec que Dieu exauce votre prière, que vous restez dans cette prière de la fidélité qui appartient à l'Éternel. Et là, vous allez voir sa gloire. Quoi seulement tu verras sa gloire par le nom de Jésus. Quoi seulement. Et peuple, nation, prenez le temps d'écouter, prenez le temps d'entendre. Sous cette île, il y a des hommes et des femmes de prière, nous sommes à ta disposition, mais c'est la foi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de sa parole, qui est cette eau vive et limpide. Alléluia, Alléluia, et je vous dis merci. Merci et que nous serons à votre disposition. Nous sommes à votre disposition. Vous connaissez le numéro de téléphone. Vous pouvez persister et appeler. C'est dans la persévérance que vous allez voir le corps de Dieu au nom de Jésus. Et vraiment par l'excellence de Jésus, je vous dis amen, amen. Et à la prochaine. Merci à vous.